Yo les gens, c'est TheFurzay, j'espère que vous allez bien <rire> Et aujourd'hui je suis avec, euh, avec une personne de qualité En la personne de, vous ne savez pas du tout qui c'est Parce qu'il n'est pas du tout au-dessus et vous ne l'avez pas du tout entendu En la personne de, du coup, Auré. Okay. Bonsoir, bonsoir, vous entendez ma, ma voix euh, suave et très virile euh, J'espère que vous allez bien, désolé pour euh, le retard J'ai vu euh, des gens qui nous ont appelé SNCF On va renommer la chaîne SNCF Experience, je pense ça. que ça nous irait pas mal Et bah du coup, nous allons commencer par El Primero a dévoilé, ok, ça s'attaque fort hein. Alors adewale, du... ah, euh... mec, mais, mais, A dévoiler, c'est du tueur C. C mec commencé... A déwile mais vous êtes des dingues, A il mérite pas plus que C est. Mais t'es fou quoi, il est, il est, est trop génial. bien dans son DLC ouais. Ouais, oui, il est bien mais tu vois c'est pas non plus euh, il est pas c'est pas Et... un principal tu vois Oh. Et oui, d'accord, sauf qu'en fait, le mec, il commence son aventure de la C4, tu vois, tu vois l'évolution dans le DLC qui est incroyable, et tu vois la fin de sa vie dans Rogue, c'est un personnage qui est plus complet que certains autres personnages. Possibles. Ouais, bon, c'est un personnage de fan service, je suis d'accord. Bon, allez, je vais bien faire un petit effort et le mettre dans B, B. Ou pas. mais... Moi, je suis ok pour un B. De toute façon, dans pas le passer, chat, ça, ça hésite entre A et B, donc on va partir sur B, on est tous ouais. d'accord sur B. Le Joker, il peut être placé pour mettre le personnage que l'on préfère le plus haut, ou alors le personnage que l'on déteste le plus le plus bas <rire> Oui, tu en fais ce que toi, mais t'as Et bataille. nous arrivons sur Alexios. <rire> que... le... je, claque je claque mon claque, joker. Il cla <rire> Quoi Mais où je claque Il mon joker fait une catégorie. Et, <rire> et j'ai mis une catégorie Alexios <rire> en dessous de D. <rire> et je oh vais le glisser là-dedans, je n'ai plus de joker. Oh non, c'est pas vrai. Du coup, Altair. Non, Altair, allez, Altair, je suis d'accord. Altair pour mettre en B. Non Allez. mais il y a, tu vois tu que je... Il y a qui LK, dit que c'est pas main. nager. Bah, c'est vrai que si tu prends que mm -hmm. Altair de Assassin's Creed 1 je le mets ouais. pas haut du tout. Ouais. Si tu prends le Altair de, des romans et euh, de ouais. Révélation je ouais. mets je le mets pas S du tout mais je le mettrais A ou B parce que dans, dans ouais. les romans enfin tu vois que c'est juste euh, une loque qui fait que suivre les ordres dans, dans AC1 mais dans les romans il a une putain d'histoire et puis dans tu t'attaches à lui pas comme Ezio mais tu t'attaches à lui et je suis pas sûr qu'on aurait pu s'attacher autant à, à Alexios par exemple s'il avait eu plusieurs jeux. Mmh. Okay, pour, euh, ok pour la A. Moi, je suis... Pour la A du coup. Moi ouais, je ouais. le mets en A, mais c'est temporaire à mon avis. Hein. Ok. Mais ouais, bon, oui, va on voir. se laisse le choix de, de modifier. Euh, Arnaud. Alors pour moi c'est du C. Pour moi il mérite ah, pas ouais. plus. Euh, moi, je... ah, bah, moi, déjà, regarde, vois, moi Déjà c'est simple, regarde. Moi déjà il va forcément en dessous de la aller. Je suis désolé. Euh... Euh, en fait perso moi je trouve qu'il n'est pas intéressant parce que c'est un mec... Euh qui rejoint la confrérie pour, se, pour juste s'en servir il a aucune conviction des assassins il s'en pas les couilles euh, en fait il veut juste Ken moi il m'a pas touché donc euh, pour moi enfin tu vois dévoiler m'a plus touché que ah ouais m'a plus touché que que, que, que lui hein. euh, ouais du coup vous le mettez tous les deux en c'est c'est ça hein. ouais ouais ouais donc, moi coup, je suis course. Euh, Aveline, au même niveau que qu bah du coup euh, on va pas créer de catégorie on l'a met au côté d'Alexios mais du coup faut que je change le nom ouais, on bien. va appeler ça Soufifre. ça vous va <rire> Soufifre. Très bien. Je sais pas comment ça s'écrit, <rire> mais je l'écris. Cette tier -list, elle n'a aucun sens. J'ai perdu son nom, Aya. Putain, j'avais pu, j'allais dire c'est qui Aya. Alors, moi je la mettrais très haut dans le classement, personnellement. Même si elle m'a pas mal gavé au départ, moi je la mettrais quand même bien euh, à côté d'Altaïr. Bah, tu sais quoi, j'aurais fait pareil. On a un personnage qui est, faut pas oublier, c'est Bayek qui a initié le, les principes de la confrérie. Mais c'est Aya qui ouais. a développé toute la confrérie. et sans Aya, il n'y a rien du tout. Parce que Bayek, lui, ouais. il est resté en exact. Égypte et c'est tout. T'es d'accord ah, pour ça euh... ou pas, euh, Val voilà. Qu'est-ce qu que c'est Pour le rang A ah, pour Aya. Aya, le rang A Ouais. Ouais. Euh... Ouais, elle mérite pas le S, mais elle mérite le rang A, ouais. Je suis d'accord, carrément d'accord. bassim je pense que Val ne va pas avoir le même avec nous. N'ayant pas terminé le jeu, il n'a pas l'histoire complète de bassim D'accord. Toi, tu le mettrais où au moment où tu en es dans le jeu pour voir Val je sais pas, genre euh, C tu vois, enfin, Ouais. sans plus quoi, enfin... moi je le mettrais sur B. Après t'adhères ou t'adhères pas, mais il euh, y, y a une finalité ouais. au personnage qui fait que, que t'en apprends ouais. plus sur lui. Donc t'en as beaucoup qui sont d'accord avec le B, il y en a même qui iraient jusqu'à A. Il est pas assez présent dans le jeu, tu vois, il aurait été plus présent dans le jeu, avec ouais. son histoire et tout ça, je l'aurais peut-être mis en A. Mais là, il, comme disait ouais. Val, il fait vraiment PNJ en fait. Hein. Bayak cest S, il y a même pas à discuter. Son histoire elle est incroyable, le personnage il est super bien écrit, euh, il, a, il a la rage, enfin il est super bien joué, bayek c'est S quoi. Bon moi j'ai envie de dire d'après le chat euh, il y a une très grande majorité de rang S quand même. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord tous ouais. les trois je pense. Le chat a, le chat a parlé. Ouais. Hein. Passons à un okay. personnage que beaucoup, sûrement, ne se remémoreront pas puisque c'est un personnage secondaire qui apparaît pas très longtemps dans Révélation. Euh, ouais. C'est Clay. Wow, sujet 16. Ça me fait chier de le mettre bas, mais ça me fait chier de le mettre haut. Ouais, oh non, mais oui, on le met en D, là, c'est bon. Est-ce que Valon voilà, arrive à te convaincre <rire> J'ai okay. été sympa avec vous, soyez sympa avec moi maintenant. Connor Kenway. Est-ce Ken oui. est coup... <rire> Est que... Connor ouais, D'accord. Si là, vous me dites un rendez, D, les gars, je vous insulte. Connor, c'est-à S. Non. Ah, euh, Moi, je le mets A ou S. Hein. Connor... Euh... Moi je le mets B. En gros, wow. de toute façon, je pense pas que mon avis, moi, il sera vraiment objectif parce que c'est moins assez de cœur, c'est moins assez nostalgique et du coup, je le mettrai pas en S parce que je le mettrai pas parce qu'on est sûr et certain que Ezio est censé arriver en S ]cules. après. Je le mettrai pas aux côtés de Ezio ou d'un Bayek. Il y a, y a Neo qui le met en A pas. également, The Empire Bay en A, donc euh, au final, la grande majorité du chat le met en A quand même, donc on a contenté la majorité. On passe à Desmond. Okay. Allez, moi je, moi je suis partant pour le mettre en A, parce que voilà, il y a un truc moi, qui, je, qui je, termine le personnage et qui m'a... Je vous suis, je vous suis. Je suis pas pour, mais je vous suis. Edouard Bah bien sûr, pour moi c'est rang S, hey, je suis je désolé, le, me en fin, S en le personnage aussi. en lui-même, le personnage, je suis désolé, il est incroyable. C'est quelqu'un qui est hyper... Euh, qui est un but de sa personne au départ, qui est ultra égoïste. Et tu vois qu'en fait, au fil du temps, la vie lui apprend... bah il se mange la vie dans la gueule, quoi. Et en fait, tu te rends compte à la fin de, de Black Flag que ça devient une toute autre personne et quand as lu les bouquins uh, Forzaken avec Etam et tout, tu te dis ouais. « Oh, mais quel personnage, mais quel personnage, quoi !» Moi, je trouve qu'il mérite son S, hein. Mais il mérite carrément son S. Bah, ouais, ouais, ouais, ouais. je suis d'accord. Euh, voilà. Go pour S. Euh, du coup, on a fait un tweet il euh, y a quelques semaines. Euh, Auré, on avait fait un sur notre compte Twitter, du coup, où il parlait des Oula. jumeaux frailles. <rire> <rire> et de son amour envers les jumeaux frailles. Où le placerais-tu je, je me casse, je vais me, me faire enculer, de façon. <rire> Alors... Donc est-ce qu'on met Ivy Moi, ce qui me ferait chier, tu vois, c'est de mettre Ivy au côté de alors qu'Adewalla est quand même au-dessus. Ouais. Alors, bien -ce que, sûr, mais bien sûr. Est-ce qu'on ne mettrait pas Ivy au côté de arnaud Victor Dorian et Jacob au côté de Clay Jacob au côté de Clay. Bah oui, oui, je, ouais, ouais, si tu veux, c'est sûr. Après, si tu veux le mettre plus bas, tu, tu peux claquer ton Joker et puis le mettre dans sous Ouais, c'est ouais, pas un problème. Non, parce que j'aime quand même moins Aveline que Ivy. Faut pas déconner quand même. Euh, nous passons à trois personnages qui vont beaucoup diviser. <rire> Enfin, trois personnages en un. Okay. Ezio euh... ouais. oh là là. de Assassin's Creed 2. On va commencer Votre par préféré, lequel celui de Révélation. Moi aussi, Révélation pour le préféré. En top du top Révélation. Oui. Attends. Après, est-ce qu'on ne prendrait pas qu'un seul des trois Donc celui de Révélation, parce que c'est celui qui nous a le plus plu. Ah oui, oui. Parce que c'est faussé pas. sinon. Parce qu'effectivement, comme le chat ouais. l'a dit, Altaïr, on a jugé sur plusieurs jeux et on l'a mis qu'à un seul endroit. Il y a Adéwalé ouais, qui est dans ouais, plusieurs ouais, ouais, jeux. Ouais. Donc on le met en S. Ouais, vas-y. Et là, pour la tier list, le prochain perso, c'est Eivor, sauf qu'on a la possibilité de placer à la fois Eivor masculin et Eivor féminin. Alors, sachant que... moi déjà, je serais pour un truc. Moi, je serais pour un truc, c'est déjà de la jouer en canon. C'est-à-dire ouais, que ça. Eivor Femme, c'est le personnage canon. Ouais. Quoi Home, Quoi voilà. Quoi Et moi, je joue Valala avec Eivor Homme. Ouais. J'ai testé Eivor Femme en... En... en principal. qu'il y a deux ouais. façons de jouer Valala Et j'ai tellement plus accroché à Eivor Homme. Euh, au niveau de la voix, au niveau du, du, de, de, de ce qui dégage en fait Par contre je vous dis, pour, tout, hein, pour de vrais les gars dans le chat à 200% hein, le personnage vraiment canon du passé normalement ouais, ouais, ouais. c'est Eivor femme Bah après voilà, les deux existent, les, les deux sont canons Mais canon. en tant que Eivor c'est euh, femme Mais, mais ouais, Eivor bon, est un non, personnage ouais. plus construit que Eivor je trouve Parce que en fait le truc qui me fait chier avec les nouveaux Assassin's Creed Enfin quand je dis les nouveaux c'est avec Odyssey et, et Valhalla C'est qu'on te <coughs> donne des personnages et c'est toi entre guillemets qui crée un petit peu leur histoire et ça me dérange parce que du coup leur personnalité c'est ta personnalité. Alors qu'à l'époque, bah t'avais un dévoilé un Arnaud, un Altair, ce que tu veux, qui avait son histoire, sa personnalité et peu importe tes convictions qui t'étaient propres, et bah elle rentrait pas en jeu et ça modifiait pas le... la perception que t'avais du personnage en fait. Alors il y, y a Neosuko qui nous dit non mais il faut le mettre en B, c'est exactement ça, le développement du perso est moyen et m'a pas marqué pour autant. Bah go pour B si vous voulez. Hein. Moi je suis pour un B mais tu, tu verras pour pourquoi aussi. je dis ça aussi Val. Euh... Du coup il y a des gens qui disent dans le chat euh, comme on a remonté Arnaud et qu'on ne voulait ouais. pas mettre Clay en C parce qu'on voulait pas le mettre au même niveau qu'Arnaud, est-ce qu'on peut remonter Clay en, en C Mm -hmm. En vrai ouais si vous voulez ouais Allez go Les tier c'est compliqué hein. C'est pour ça que c'est chiant Ça change tout le temps On leur ouais, en pensait ouais. Du coup on place femme ici Et Odin où est-ce que vous le placeriez Mais Odin pour moi c'est Aivor Home Parce que ma, ma version à moi Tu vois ça biaise complètement euh, en, fait, en fait je pense Mais je pense que t'es pas allé assez loin en fait, Pour comprendre pourquoi on fait ça T'as pas fini on, on, on va pas trop en dire Pour ne pas spoil le chat non plus Mais Aivor homme Il ne peut qu'être Odin Il peut pas être euh, autre chose Et Aivor Femme ouais. Elle peut être que Aivor Femme non, bah, mais hmm. oui, ju jugeons-le en tant qu'Odin, et puis c'est tout, quoi. Moi bon, mon classement, il changerait pas tellement, là. Je hein. le mettrais je... en B Bah, ouais, hein. Je le mettrai en C, je suis ça. Ah, moi, je... Non, faut quand, même pas... faut quand même pas exagérer, tu peux pas le mettre à côté d'Ivy, quoi. <rire> bah Non, je mais... Pas, pas, voilà. pas au côté d'Ivy, mais au côté de... de Clay, tu vois. Oui, oui, à la limite, au côté de Clay. Mais du coup, Ivy, tu la descends. On la descend d'un cran Ah, tu la descends, ouais. Et du coup, on met Jacob en sous-fifre parce qu'ils peuvent pas être ouais, pas comme au même tu veux, je pense. Moi j'ai bien aimé Jacob, hein. je suis désolé. Hein. C'est un tocard, il se fait ralas dans les DLC. <rire> ouais, en fait. et... non mais il mérite pas sa classe sous-fifre aux côtés d'Aveline quoi. Les... les gens dans le chat. Euh, mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord Dites-nous voir dans le chat pour qu'on descende euh... Jacob en sous-fifre. <rire> Jacob il a rien demandé Miskin. <rire> c'est vrai qu'il c'est des bon. Bon bah le du pauvre. coup les gens veulent qu'on le laisse au même niveau, donc Jacob et Yves au même niveau. Alors lui je pense pas qu'on va hésiter très longtemps. Et tam. Euh. Etam et ah Etam. Moi ça me oh. fait chier parce que je l'aurais mis en S mais il y a déjà trois personnes. Il y a déjà trois personnages donc moi pour moi c'est un A euh, direct. Etam Etam Etam c'est un A ou un B. Oh, non non. T'as lu Forsaken ou pas Non non ça peut pas être un B. Bah. Si t'as ah, lu Forsaken plus, il peut être que A ou S voire S Il Y en a là qui ouais, mettent ouais, S C'est même A Un grand A A A A A A. <coughs> ah Cassandra euh, et, en fait, et Canon. Mais du coup, on va en revenir parce qu'Alexos on l'a, mis Canon pour Deimos et Cassandra, ça sera en tant que, ouais. que, que Mystios, du coup. Mais on va y venir. Du, bah, du coup, on y vient tout de suite puisque on passe à au Mystios. Il à, un peu plus élevé que, que Soufifre mais pas pas des masses quoi. Ben, bah, écoutez, moi, c'est un des personnages que j'ai le préféré dans la licence. Voilà. Hérétique au bûcher, c'est le bûcher. J'ai joué en VO et Cassandra, euh, pour moi, elle a. Un... Elle, elle, déjà, le, le, le doublage est trop bien. Enfin, la, la VO est trop cool. Euh, et en fait, ça fait tout le personnage. Et je suis désolé, mais quand tu la joues en personnage principal, c'est en fait, tout l'opposé d'Ivy. C'est pas un cliché. C'est euh, la fureur guerrière, genre euh, féminine, la puissance. Euh, voilà. Et elle a un sale caractère. Et genre, voilà, elle te roule dessus si tu lui casses les couilles. Il y a des euh, gens qui donc me je la trouve juste trop. Moi, après, faut pas, faut pas exagérer, hein, je la mets pas à côté d'Etam euh, et de, de tout ça, mais c'est un des personnages que j'ai vraiment préféré, et euh, je la mets pas. En... Moi, pour moi, c'est B. Alors, si tu veux la mettre en B, je suis d'accord, si on a le droit de remonter Evie en C. Parce que Ivy, je, je peux pas la mettre, un, la mettre aussi loin de Cassandra, alors que... Non, mais vous déconnez, vous déconnez, je... hors non, des après, questions que après, je met... Val, Cassandra... Non, non, non, mais Val, ne, ne, om... ne pense pas à Cassandra ou Alexios. Pense juste Mystios-Demos. Ouais. Non, mais je m'en bats de ça. Mais même, Cassandra, en tant que, en tant que Mystios, c'est encore pire qu'en tant que Demos. Euh, non, non, non, non. Bien sûr que c'est si. Non, elle est, elle est claquée en Demos, par contre. En ah vrai, non Ah non. non, par contre, par contre en Demos, elle est, elle est bien. Mm. Voilà, moi, je suis désolé. Pour moi, Cassandra, euh, non, euh, non, non je la descends, je la descends pas. quoi C'est mort, c'est B. T'es pas d'accord pour C T'es pas d'accord pour C Cassandra, c'est sous-fifre. Non ah, ouais, ouais, je claque, ouais, je claque mon joker et puis je la, je la fous en B. Et je claque et mon contre-joker et je la claque en, en sous-fifre. Alors, si vous claquez tous les deux de votre joker, faut qu'on la, qu la mette entre les deux. Si vous claquez tous les deux de votre joker, du coup, s'il y en a un en B un en sous-fifre, ça fait qu'il faut la mettre en CD. Et du coup, faut demander au chat entre cd ou où est-ce qu'il la met Là, là, là j'ai du... demandé C ou D comme vous étiez à égalité. Enfin, comme vous étiez. Euh, merci pour... le chat. Et là, ils sont tous sur D. Tous merci sur D. le chat. Merci, c'est CD Mais alors euh, en masse, hein. Merci, merci le chat, merci. Momo qui dit que vous avez de la chance que je sois pas en live avec vous, j'en aurais goûté un. Bon dans tous les cas, euh, avec vos deux jokers, il fallait trouver le milieu, on a demandé au chat. Et le... Non bah non non non tu me la mets pas en D hein. Moi tu me fais une catégorie entre les deux qui s'appelle CD tu la mets dedans. Je la mets CD, ok, ok ok. Mais du coup, nouvelle catégorie. Bon, une catégorie, catégorie la... eux, moins sous-fifre. Nul Mule... à chier. <rire> sous <-fifre> plus. <rire> On passe à Layla. Ça... Layla, elle est en classe D. Oh. Non, ah, non, elle je est souffre, elle, elle est soufi. Elle est Elle est vraiment. Même, même avec la fin de. Ah, rien, même, même, même avec la fin de Valalon. Elle a servi ouais, à ouais, ouais, rien ouais. du tout. Pourtant elle avait un bon potentiel. Dans Origins. Euh... Oh. Il en reste un. Il nous reste Shay. Shay, je le mettrai en B. Alors Shay. Shay En B Ouais. Le personnage... Enfin, en fait, c'est pas le personnage qui m'a dérangé, c'est plus le jeu dans son ensemble. On parle du personnage, on s'en fout du jeu. Oh, ouais, le personnage. Ouais, mais, mais ça quand Le même... personnage, le personnage, on s'en fout du jeu. Ça rentre quand même en compte. Le personnage. Ouais, mais non, mais... Le personnage. <rire> le putain de personnage. <rire> J'ai on est en démocratie. Ou du B. Non, mais moi, c'est du B à 200%, je suis désolé, Shay c'est quand même moi le, je mort, le premier ouais. mec qui fait un petit qui, qui, qui fait un comeback chez les Templiers quoi. Et qui va fucking buter tous les mecs qu'on connaît. Genre il va niquer à des wallets, il va quasiment goumer Achille, pas loin. Sans Shea, il n'y a pas de Arnaud, il n'y a pas de Unity, il n'y a pas de révolution y a, y a même française. Pas de Connor, parce que C'est oh. Shea qui dit à Etam de pas le de pas finir euh, Achille. Oui. Exactement. Ouais. Non, mais non, non, non, non, non, je suis désolé. Et Afro, il, il, il, il a raison. Shay, il a quand même remis en question le credo. C'est oh, le premier mec qui, hein. que pour une fois, ne, ne, ne suis pas aveuglément le credo. Tu arrives à leur dire Ok, wow. vous, en fait. Shay, pour ouais. moi, c'est du B. Tu le mets tu à côté d'Adewale, tu le mets à côté d'Arnaud, mais tu le mets pas ben ouais, Moi, je suis d'accord. Ouais. Pour rester c'est du B. Ouais, pour moi, c'est du B aussi. Et pour le chat, le chat. Je vois Le chat, c'est du B, globalement. Euh, on va lire à l'aide du chat, je pense, le perso ultime. genre. Mais, euh, Et tu Ça sert à rien, on sait déjà très bien lequel va passer. C'est bon, là. Moi, pas, je m'en vais, je suis désolé. Pas sûr, je, pas pas temps, je pense que ça peut être Edouard. Ultime. Je pense que ça peut être Edouard. Fais un Stropole et c'est les, les gens qui choisissent, parce que nous, de toute façon, on a choisi nos trois préférés. C'est euh... ça. À ah, égalité, plus que un vote, ça va me faire mal au cul. Edouard, on est à 80 ouais, votes, bien, Edouard est en, ouais, oui. en pole position. Edouard est en pole position, on s'arrête là, il a creusé 31 l'écart. 31-30. 31-30. Ouais, et, et ça continue, Sympa. On, a, on a des votes qui arrivent encore, ça, ça creuse un petit peu l'écart. Donc, euh, Edouard, best perso ever. Donc, euh, merci à tous d'avoir voté, ça fait très plaisir et l'écart euh, se stabilise. On, on est pareil, on 80% il y a 38,55% pour Edward, 37,35% pour Ezio et bah, Yake euh, qui est à 24,10. Sur ce, messieurs, dames, <rire> je pense qu'on va. Enfin, moi en tout cas, je vais partir. Je sais pas si tu veux continuer le live, Max. Non, je pense qu'on va ah, s'arrêter là, là avoir, je est... va s ouais. En tout cas, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et oui À vous abonner si c'est pas déjà fait. Je repasse pas sur l'écran de base parce que. Vous avez vu le PC et pas en forme ce soir, hein, mon Titi Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Euh, comme l'a dit Val, on essaiera de le refaire avec d'autres sujets. Si jamais vous avez des sujets, n'hésitez pas à les mettre bah, soit pour euh, le best-of, parce que Maxoult fera un best-of, donc n'hésitez pas à le mettre dans, le, dans les commentaires du best-of ou à le mettre ici, on regardera ça. Et puis, bah, je vais laisser ouais. mes compères euh, vous faire la fin de la vidéo. Euh, bah Écoutez, merci à tous d'avoir été là, C'était super sympa. On se retrouve très, très, très très vite sur la chaîne, du coup on vous souhaite une très belle soirée messieurs Dan euh, on vous fait des bisous, c'était Val First et Auré en direct de la assez expérience. prenez soin de vous et bye tout le monde, ciao tout le monde salut à tous